Nombre caché et unique dans la ligne 8 Nombre caché dans la colonne 1 Nombre caché dans le grand carré 2 Nombre caché et unique dans la ligne 9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 J'élimine le chiffre appartenant aux cellules fortes en rouge des chiffres candidats des cellules faibles en bleu. 3. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne. 8. Un groupe de nombres cachés dans la ligne.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 Nombre caché dans la colonne 5 Nombre caché dans le grand carré 9 Un groupe de nombres nus et isolés dans la ligne Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne, 9. Nombre caché dans la colonne, 3. Nombre caché dans le grand carré, 6. Nombre isolé et nu. Nombre caché et unique dans la ligne 1 Nombre caché dans la colonne 1 Nombre caché dans le grand carré 1 Nombre isolé et nu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 Nombre caché et unique dans la ligne 6. Nombre caché dans la colonne 6. Nombre caché dans le grand carré 6. Nombre isolé et nu. Nombre caché dans la colonne 3 Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu Nombre isolé et nu